Dans Iki, nous sommes des marchands, en plein air et d'eau. Chaque manche, les joueurs commencent par choisir de combien de cases ils veulent se déplacer. Ils bougent ensuite leur pion sur le plateau, puis peuvent réaliser l'action de la zone et celle d'un personnage. Utiliser l'action du personnage d'un autre l'améliore. Et un personnage part à la retraite s'il atteint la dernière case. La manche se termine par une phase d'événement. Des incendies frappent parfois le quartier et peuvent tout détruire si les joueurs ne sont pas assez protégés.